Bonjour tout le monde, comment ça va Comment allez-vous Bah ben vous, je sais pas, mais moi, bof, hein, parce qu'avec toutes les catastrophes euh, qui s'enchaînent, ça commence à devenir un peu difficile, hein. je ne sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'on essaie de nous cerner. Alors moralement, psychologiquement, et pourquoi pas euh, aussi au niveau alimentaire, parce que vous avez certainement entendu parler de cette explosion, enfin de l'explosion en noyau avec le déraillement du train qui a provoqué une catastrophe au niveau de, de l'environnement, hein, puisqu'il y a des produits chimiques qui sont répandus dans l'air, euh, dans la terre, ça a provoqué la mort d'animaux. Pour l'eau, ben, on ne sait pas trop, on ne nous dit pas grand-chose à ce sujet, moi je pense que ça a été dans l'eau aussi, hein, forcément, si c'est volatile, et eh ben quand ça retombe, ça retombe aussi certainement euh, sur les rivières, les lacs, etc. Hein. Donc euh, c'est embêtant, parce que ça ne disparaît pas comme ça, euh, les, les, les poisons ça transforme les choses, ça ça influe sur évidemment euh, les choses, donc euh, d'une façon ou d'une autre, ça va ressortir. Il y a aussi beaucoup de camions, d'accidents de camions, enfin bon, il y a le tremblement de terre, bon ça on sait, je vous, je vous avais fait une vidéo dessus. Et puis il y a eu un météore dans le ciel, ça aussi on ne nous en parle pas. Enfin bref, c'est bizarre bizarre tout ça, donc on va regarder. Alors, on va demander... Tiens, j'ai une carte de Divine Actu qui était... Attendez, on va regarder ce que c'est. Je J'allais dire, on va demander au Dixit en... ce qu'on qu peut nous apprendre sur les, euh, les catastrophes. Je sais que j'ai une carte de Divine Actu qui est... qui est coincée dans mon Dixit quelque part. Je l'ai vue rapidement. Je suppose qu'elle est. Elle est repartie. Alors, j'aime bien quand il y a des cartes qui se coincent comme ça parce que généralement, c'est qu'il y a des messages. Bon, bah, écoutez, elle s'est recachée. Donc, on verra si on la retrouve tout à l'heure. Ouais, on verra. Je la trouve plus. Non, non, elle est bien cachée. Ok. Alors, on va demander à mon Dixit qu'est-ce qu'il peut nous dire sur... Ah, là, voilà, regardez, elle est là. Sur les catastrophes. Ah, bah, il faut rester zen. Ah, voyez, un beau message. Hein bon, bah écoutez, on va la remettre dans son tas. Voilà. Alors, il faut rester zen. Bah, c'est pas facile, hein. Rester zen, rester zen. Euh, bon. Mais enfin, il faut rester zen. Bien, alors, est-ce qu'on peut avoir des petites informations sur les catastrophes Notamment, tiens, parce qu'on y en a quand même plusieurs, sur ce fameux déraillement. C'est bizarre, on nous parle de problèmes techniques. Est-ce la vérité Qu'est-ce qu'on a ici On a des choses sacrées et on a une tromperie. Ok. On va regarder un petit peu ce qu'on a en dessous. La connaissance sacrée qui sort des livres et ici une tromperie. Alors là, on a des questions de nourriture en dessous, regardez. Là, on a un oiseau avec des oisillons qui ont faim, et on a des choses, euh, comment dire, des choses sales, j'allais dire, hein, dans le frigo, des insectes, des parasites. Ouais. Bon, là, cette carte-là, moi, j'aime beaucoup. Ça veut dire aussi que quelque part, on est averti. Alors, on est averti où Alors, les écrits sacrés, ben, il n'y en a pas tant que ça, ça peut être la Bible, hein. Il que je vous fasse une vidéo sur la fin des temps, parce que sur la fin des temps, normalement, effectivement, il y a beaucoup de catastrophes qui arrivent. Il y a beaucoup de, de phénomènes dans le ciel, par exemple. Alors, je vous parlais de météores. Mais euh, on a entendu aussi parler des extraterrestres. C'est hallucinant. Enfin, <rire> voilà. C'est la première fois qu'on en entend parler au journal télévisé, hein, si j'ai bien compris. Enfin, c'est en train de passer, effectivement, dans les médias mainstream. On n'en a jamais entendu parler. Enfin bref, donc dans les écrits de la Bible, dans les prophéties de l'ancien temps, il est dit qu'on aura des choses dans le ciel, mais que ce seront des mirages, ce seront du fake, ce seront en fait euh, des des faux, des faux miracles. Et ce sera fait en fait pour nous induire en confusion. Bon, donc il faudra vraiment qu'on a créé, de creuser le sujet. En tout cas ici, on nous dit qu'il y a déjà des connaissances sacrées, donc il y a des choses qui sont inscrites dans les livres sacré, et voyez ce que je viens de vous dire, et on nous avertit qu'il y aura des tromperies, d'accord, intéressant, des tromperies euh, et des catastrophes, puisque tromperies par rapport aux catastrophes, puisque sur le thème des catastrophes, et que tout ça, d'après ce que me dit mon petit Dixit, c'est en relation avec les questions de nourriture. Oui, je vous parlais, effectivement, juste avant que cette catastrophe de, du train, là, eh bien, ça va polluer la terre, ça va polluer l'environnement, ça fait ça, ça fait mourir des animaux, ce qui me touche toujours profondément. Donc là, est-ce que ce serait pas ça le but, finalement, de rendre la terre euh, improductive, stérile, euh, empoisonnée Voilà, donc, euh, pour provoquer des questions de famine. Moi, tout de suite, c'est ce que je comprends, hein. On va essayer de voir un petit peu quels sont les, les gens qui se cachent derrière cette catastrophe. Si on peut avoir encore d'autres informations. Moi, j'aime beaucoup beaucoup mon dixit hein. Donc, on va en sortir 5. Il me donne toujours plein d'informations. Alors là, il y a des questions. Alors là, il y a des questions d'enfants. On va regarder. Ok. Bon, ça, c'est l'oligarchie. Hein. Les gens riches, hein, le symbole. Ok. Donc, ça, il y a des gens riches qui sont derrière. Alors, attention, parce que là, il y a des questions de virus qui reviennent. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais vous faire une vidéo après sur euh, une question qu'on m'a posée pour l'obligation Vax pour les plus de 60 ans, enfin, à partir de 60 ans et plus, on va dire, qui reviendra en France. Mais moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un nouveau virus qui arrive. Information que je vous donne en même temps. Il y aura les questions aussi d'enfants, l'on va sacrifier pour des questions d'argent. Alors les deux sont peut-être liés, on va voir. Ici, il y a une coupure. Alors, il y avait la carte zen hein, que j'avais tiré tout à l'heure. Euh, là, vous voyez que c'est un moine qui marche sur l'eau et qui porte un ciseau. Donc moi, je dirais déjà, ça c'est un petit peu autre chose, mais c'est un conseil pour nous, euh, des questions de foi. Faire une coupure par rapport à toutes les catastrophes qui nous tombent dessus. Et vous voyez, faire confiance. Le côté spirituel. Le ciseau, c'est vraiment nous couper de, tout ce, de toutes ces, ces, ces horreurs. Alors là, ça <rire> bien là. Là, on a une personne, on va dire une senior qui se met en route. Bien. Ben, on va continuer, hein, si vous êtes d'accord. Alors, j'ai un nouveau nouvel oracle euh, que j'ai euh, acheté au prix, euh, auprès d'une hypnothérapeute qui s'appelle... Euh, Emmanuel Weinmann, je vous mettrai euh, le site, si ça vous intéresse. Donc, on va tester un petit peu son oracle. Hein. Voilà, ça s'appelle l'oracle vérité, de la vérité. Et ce sont des mots. Bien, ah ben, on va mettre des mots sur les cartes. Allez, on y va. Donc, sur le trafic d'enfants ici, enfin, en tout cas en relation avec les, les tout petits-petits. Sur le virus. Attention, moi j'en vois un qui arrive. Sur l'oligarchie sur la spiritualité et sur la dame qui prend la moto. Voilà. Bon, pour moi, ici, je dirais bien, bah, on va commencer par là. La peur. Alors, peur, ah, c'est amusant ça, faire peur à une certaine catégorie de population. C'est ça, je vais vous faire le second tirage en même temps, celui dont je vous ai parlé, là, avec la pique-pique obligatoire pour les personnes à partir de 60 ans. Il y a une question de faire peur. Ok. Sur le trafic des enfants, une cohérence, OK. Sur le virus, on a un potentiel. Ouais, donc il y a quelque chose ici qui va se développer. Sur l'oligarchie, on a une évolution. Bon, eux ils veulent faire bouger les choses, ils veulent que les choses évoluent. On va la mettre en dessous, OK Pour pas cacher la carte. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a Perversion. Ah, c'est intéressant ça avec le avec le côté spirituel. Ouais, ça c'est très intéressant, parce que ça, ça rejoint ce que je vous ai dit juste avant, en disant qu'il y aurait des, des messages, euh, des faux messages, des faux miracles dans le ciel, euh, avec les extraterrestres, avec, euh, je sais pas, peut-être des effets de lumière, enfin, que sais-je, pourquoi pas des hologrammes. Et c'est vrai que ça, c'est selon la Bible, c'est pour pervertir les croyances, donc le spirituel. Alors, on n'est pas au bout de nos surprises, vous allez voir. Et là, qu'est-ce qu'on a Oui, donc la peur, bah, je vais tout retourner. Ok, on va demander maintenant, euh, on va demander à qui Tiens, on va demander au, au Divinactu. Alors, on va prendre les deux paquets que j'ai, et on va regarder. Donc, apparemment, j'ai plein de cartes qui se retournent. Alors, apparemment, les catastrophes, vous voyez, déjà, information importante, ce serait en relation avec les gens riches. Pour moi, c'est l'oligarchie qu'on appelle, donc les gens riches. Hein dans le luxe, hein, enfin, qui ont une vie de luxe, qui veulent faire évoluer les choses. OK. Après, on ira recouvrir le reste. Parce que pour moi, j'ai plusieurs thèmes. Alors, on a vu aussi, euh, tout à l'heure, à la coupe, qu'on avait des questions de nourriture. Bien. Donc, est-ce qu'ils veulent faire évoluer les choses dans les questions de nourriture ben, On va faire une coupe avec le Divinactu. Voilà. Et on va tirer une carte. Donc, on va demander qu'est-ce qu'ils veulent faire évoluer. Alors là, il y a les Courages et les Patriotes. C'est plutôt eux qui s'opposent. Hein. Ah, donc, oh, ouais, c'est ça. Donc, ils veulent stopper... Ouais, c'est ça. Ils veulent stopper le, les gens qui se battent avec courage. Donc, l'évolution qu'ils veulent, c'est stopper toute la résistance qui se dessine actuellement, puisqu'on a de plus en plus de gens qui commencent à prendre conscience de la situation. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité... Mais il y en a quand même une bonne partie euh, qui se réveillent, qui sont dans les rues, qui protestent, euh, qui veulent savoir euh, ce qui s'est passé au cours des trois dernières années. D'accord. Et qu'est-ce que les catastrophes viennent faire là-dedans Ah, mais bah tiens. Toujours lui, hein. On va le mettre au milieu, parce que c'est lui qui est à la manœuvre. Alors, c'est le diable. Les rituels, la magie noire. Voilà. Alors, moi, vous savez, je pense que ces accidents, il doit y avoir des rituels qui sont faits en ce sens. Parce qu'il faut savoir que euh, les choses de la magie, alors l'âme agit, c'est vrai, mais aussi de la magie, ça fonctionne. Que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, malheureusement. C'est-à-dire que si on a effectivement des gens, on va dire, de l'oligarchie, par exemple, on ne va pas citer certains milieux, vous voyez ce que je veux dire, les francs, machins, hein si on a certaines personnes confréries qui se regroupent pour faire des rituels comme ça, c'est vrai que ça peut provoquer des catastrophes, Oui. Ça fonctionne malheureusement. Absolument. Donc, c'est bien possible. Moi, je dirais bien que c'est ça. Ouais. Donc, il y, y a eu, euh, effectivement, une ingérence, euh, voilà, humaine, mais pas que, hein, pour provoquer des catastrophes et pour stopper les gens qui se battent. Ouais. Alors, euh, que, on va essayer de voir de quelle façon... Alors, il y a les lois et les parlements. Alors, attendez. Ils veulent provoquer des choses au niveau des lois. Alors, je ne vois pas la... sous amène que j'allais dire, pardon. Le sinon entre les catastrophes et les lois. C'est-à-dire... Espionnage. Ah ouais. Alors ça, c'est une première information que j'ai. D'accord. On reviendra aux catastrophes. Mais en tout cas, ce qu'ils veulent faire actuellement, c'est effectivement, empêcher les gens de se battre et faire passer une loi sur les questions d'espionnage. C'est marrant, vous savez, dans un tirage, vous avez dit euh, une information que je vous donne en même temps, c'est que Caligula 1 avec sa première, là, il va nous faire passer une loi pour dé dénoncer euh, les, les gens, hein, pour euh, quand on dit des choses qui déplaisent, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Mais moi, je sais, je l'avais dit. Et c'était des cartes qui étaient tombées comme ça. Je vous ai dit, attention, tiens, information qui sort. Eh bien là, il y a quelque chose qui va passer, je peux vous dire... Pour euh, espionner les gens. Il va y avoir quelque chose. Alors, attention. Bon. On va essayer de revenir aux catastrophes. Mais enfin, bon. divinactus c'est un jeu très puissant. Donc, quand il a des choses à dire, il le dit. Alors, au niveau des catastrophes. On a bien des questions de santé. Avec le monsieur Varan. OK. Il va revenir, là aussi, dans l'histoire. Ah, ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais La première sinistre, elle est là. Bon. Donc, on, a, on est attaqué sur plusieurs... Euh, Comment dire? Il y a plusieurs créneaux, mais c'est pas le bon mot. On est attaqué de, de plusieurs façons. Voilà. Dans différentes directions. On est attaqué au niveau de arrêter l'action des gens qui se battent, faire passer une loi pour dénoncer ou pour espionner, dénoncer certainement et espionner, espionner et dénoncer. Il y a quelque chose au niveau d'un vivi qui arrive, vivi rurus, et, et on a une peur qui va être mise en place, notamment pour les personnes seniors. Bon. Ok. Alors, on va demander au niveau des catastrophes si on peut avoir d'autres informations. Donc, je reviens à mon petit dixit. Là, il y a des questions de puissance. Bien. Donc là, on a une tromperie avec des gens qui sont puissants. Donc, on reste sur le thème de l'oligarchie. Et pourquoi est-ce qu'il nous déclenche des catastrophes Je pense que je l'ai sorti, c'est le côté alimentaire. On va voir. Bon, ok, bah c'est ça. Regardez, vous l'avez ici. Ils veulent rendre, effectivement, la terre comme un désert, donc infertile. Le désert, c'est une terre stérile. Voilà. Donc, tromperie, puissance, le lion, souverain, euh, puissant, qui veut rendre euh, la terre, eh bien... Euh, stérile. Bon, et donc il y a bien des histoires effectivement de rendre la, la terre euh, ben, impropre à la production agricole. Hein. Moi je vois ça. Vous voyez Et vous avez ici une espèce de dragon extrêmement coupant. Bon bien. Alors si j'ai bien compris sur leur plan, ça veut dire que ça ne va pas arriver qu'une fois mais plusieurs, parce que pour l'instant, ils ont fait ça en noyau mais ça peut venir aussi euh, dans notre pays hein. C'est-à-dire que là où il y a des terres agricoles quoi. On va demander est-ce qu'ils vont continuer Alors là, il y a des choses, il y a des il va y avoir des re... relocalisations, il va y avoir des gens qui vont agir pour protéger la vie, peut-être les poissons, je sais pas parce que là je vois une sirène. Alors moi ça fait penser au côté poisson hein. Donc il va y avoir euh, des décisions qui vont être prises pour euh, délocaliser, re, relocaliser, je sais pas, moi, les, les élevages, vous voyez, de poissons, des choses comme ça. Bon, ok. D'accord. C'est une information en plus que je vous donne. Non vous, euh, vous voyez, ou délocaliser les, les élevages, des choses comme ça. Ouais, mais là, j'étais partie sur l'oligarchie. Est-ce qu'on peut me répondre Bon, eux, ils sont contents, ils ont atteint leur but. Ouais, d'accord. On est parti, hein. Ouais, mais c'est ça, hein. Ils sont en train de nous refaire des plans cachés entre eux, vous voyez. Ils sont en train de continuer à refaire des plans. Bien. C'est vraiment caché. Hein. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont, qu qu vont nous faire d'autre On va demander. Alors, ce qu'ils vont faire d'autre, il ne m'a pas répondu. mais Il m'a dit qu'en en fait, on allait être ici. Ça, c'est nous. hein. Euh, dans la tempête et enchaînés. Donc, ils veut nous enchaîner. On va avoir encore une petite idée. Ouais, pareil, ça c'est les, les contraintes, hein, les contraintes, et la tromperie. Est-ce qu'ils vont nous faire d'autres catastrophes Ouais, regardez qui sort, c'est pas vrai celui-là. C'est curieux, c'est l'antéchrist, qu'est-ce qu'il a à faire là, celui-là Qu'est-ce qui vient foutre là Excusez-moi, mais je ne m'attendais pas à le sortir si tôt, lui. C'est l'antéchrist, ça. Hein. c'est sûr, hein. Pour moi, j'ai que deux... Je ne dis pas de bêtises. Allez, j'ai trois cartes sur 360 qui représentent l'antéchrist. Et celle-là, c'en est une. Ouais. C'est-à-dire que... Euh, là, le jeu, il est parti un petit peu dans une autre direction. Parce qu'en fait, il m'a répondu. Hein. Il m'a dit que tout ça, c'est effectivement pour provoquer bah, un problème alimentaire. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres catastrophes Eh bah, ben, il répond l'antéchrist. L'antéchrist, pardon. Donc, euh, Ouais. Donc lui, c'est qui bah, c est... Il est aussi euh, annoncé par les prophéties. Ce sera un chef de guerre qui sera euh, qui assurera euh, sa puissance alors, sur l'argent, sur le pouvoir, il est un pouvoir infernal, et effectivement, qui régnera sur le monde, et qui régnera par la terreur. Donc c'est marrant parce que ça veut dire que quelque part, il y a ce projet-là, qui on retrouve avec la perversion au niveau de, des croyances, qui est cachée derrière tout ça. Alors ça, c'est une autre information qui peut être intéressante et qui va bien avec la carte du démon, là. Alors là, j'ai besoin de plus d'informations. C'est-à-dire, en quoi est-ce que les catastrophes, et donc, donc euh, les pénuries alimentaires, hein, moi je pense qu'on peut dire le mot, euh, nous renvoient à l'antéchrist alors, il y a des gens que l'on télécommande. Donc, ça veut dire qu'ils veulent amener les gens vers une direction bien précise, mais qui est dangereuse. Là, j'ai encore besoin d'être d'autres. Une, une autre petite carte. Là, on tend les filets. Attendez, on va, on va reprendre les cartes. On tend les filets. Donc, ils veulent amener les gens vers une direction pr bien précise et également les prendre dans les filets. Hein, Je n'attire pas de la carte. Hein. On les prend dans les filets. Les filets de quoi De protection, donc on veut protéger, de protection, d'accord. Ça c'est quoi Ah d'accord, de protection et de perte de liberté. Alors attendez, il y a un truc là. Donc quelque part dans leur tête, on va essayer de trouver le chignon manquant, mais tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour amener les gens vers une certaine direction, les prendre au piège, et pour, avec des questions de protection, en fait, leur enlever la liberté. Ouais. Est-ce qu'on est bien sur les catastrophes, là Les protéger. Parce qu'on a ici des questions de protection. Ah, c'est marrant, il y a encore les enfants où il y a un projet. Un projet qui grandit. Ouais, bah c'est ça, regardez, j'ai les trucs chimiques qui sortent. Ça, c'est les, les, les produits chimiques qui sortent alors au niveau de la terre, éventuellement au niveau de l'eau, parce qu'on ne sait pas si c'est sous l'eau. Ça peut être les deux. Donc, pour nous protéger au niveau des catastrophes, donc de pollution entraînée par euh, ce que je vous ai évoqué, hein, euh, le déraillement, mais il n'y a pas que, eh bien, il y a un projet qui se cache derrière et qui va nous entraîner, alors pour nous protéger, vers des contraintes et une perte de liberté. Au Ok, d'accord. Et comment est-ce qu'ils veulent faire exactement, là Alors, là, il y a la question de nature. Bon, ça, c'est la réaction des gens qui vont partir vers la nature. Attendez, je réfléchis. Comment est-ce qu'ils veulent faire ça euh, Comment est-ce qu'ils veulent faire exactement pour nous faire faire ça ouais, Il me dit, lis les écritures. Oui, d'accord. Bah, oui. C'est dans les écritures. Il y a une traîtrise qui se prépare. Hein. Il y a une traîtrise qui se prépare, qui va être en relation avec une fausse protection et qui va en fait nous conduire à une perte de liberté. Hein, ça sent les trucs écologiques. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent les trucs écologiques. Ouais, alors, euh, on va demander. Euh, hmm, Qu'est-ce qu'on pourrait demander Je vais prendre mon autre Dixit. C'était que là, ils sont en train de nous préparer un truc. Les catastrophes, c'est euh, une partie du problème. Il y a autre chose. Il y a un virus là. Bon, je l'ai dit. Hein. Il y a aussi ça qui arrive. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il nous prépare voilà, Mais encore, hein Ah Excuse-moi, je ne vais pas crier sur la caméra, mais ça fait deux fois. Hein Il est à la fois là et là. Il nous prépare un truc, hein Qu'est-ce que tu nous prépares Le diable, là. Hein pour ceux qui ne voient pas. Ouais, ben, ils vont nous remettre le cirque. Ouais, ben, alors là, je suis partie sur autre chose. Ils vont nous remettre un autre vivi. Ici, en route. Ils vont nous le remettre. Ils vont nous refaire le même cirque. Mais je n'arrive pas à voir la, la, la, le chaînon entre les catastrophes, la pollution et ça. Ou alors c'est en plus. On va, on va demander. Les catastrophes, c'est pour, pour arriver à quoi Ben là, on est devant la fenêtre et on regarde quelque chose. Donc, c'est pour les privations. Hein. Voyez, on peut pas rentrer. Vous avez ici quelqu'un qui regarde à l'intérieur. Donc, c'est pour nous amener à des privations. C'est En plus, c'est Noël. Donc, Noël, vous savez, c'est des cadeaux et tout. Donc, on veut nous priver de quelque chose. Ouais, et nous amener vers le numérique. Donc, tout ça, en fait, c'est le même plan. Alors, est-ce que c'est bien par rapport à des pénuries éventuellement Parce que je l'avais dit hein, plus ou moins tout à l'heure. Ouais, il y a des questions d'enfants, d'accord. Quoi d'autre Des formules mathématiques. Ah, là, là, là, là, là, là. Ça sent le plan, ça sent le... Ouais, c'est un peu difficile. Hein c'est tout ça à la fois, en fait. Tout ça, c'est pour nous amener vers des pénuries qui nous amèneraient vers, vers évidemment... Euh, des euh, des contraintes, des privations, qui nous amèneraient qui nous amènerait vers le numérique, qui nous amènerait vers une perte de liberté. Donc en fait, tout s'enchaîne, tout s'enchaîne. Oui, j'ai compris. Hein Donc catastrophe, pollution, moins à manger, Je vous dites ça facilement, hein. pénurie, privation, contrôle. Numérique, bah voilà, perte de liberté. Et interdiction de s'exprimer, voilà. Ouais, on va demander les questions de virus là, parce que sans vous allez me poser la question. Et tout ça, évidemment, en faisant peur notamment aux personnes euh, peut-être les plus âgées, quoi. Hein. Bien, alors, ok. Donc là, et on a évidemment les questions d'enfants. Alors on va garder quelques petites choses, et puis je vais enlever le, le reste. Bon, on a compris, hein, d'accord C'est ça qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'ils vont continuer, évidemment, puisque euh, là, ça a touché noyau mais je pense qu'ils vont continuer de façon à vraiment détruire euh, là où on peut faire produire des trucs, quoi. Hein on se comprend. Hein Alors, tiens, on va continuer avec l'oracle de la vérité. Parce que là, il y a un problème ici. Bon, j'aurais peut-être dû laisser le diable à l'intérieur. Attendez, on va le remettre. Parce que c'est lui qui est à la manœuvre, quand même. C'est lui qui est à la manœuvre. Alors, où est-ce qu'il est, qu est Quand on a besoin de lui, on ne le trouve plus. Bon, il y a lui de toute façon. Ouais, c'est aussi une équation du problème. Bon, alors, tu te caches où, toi Bon, ben voilà. J'arrive plus à le ressortir. Ah, il est là. Voilà. Et évidemment, l'autre horrible diable, là, sur le Divinactu. Bon, je ne trouve pas. Pas grave. C'est pas grave, vous avez compris. On va, on va regarder ce diable-là. Alors, donc euh, il, il, est, il est de, euh, de mèche avec l'antéchrist. On va regarder un petit peu sur l'histoire du virus. Le passé, ben voilà. Donc le virus du passé, effectivement. On est d'accord. Complaisance, ouais. Et renouveau, voilà. Vous avez tout. Très bien ce petit oracle-là. Donc, euh, ils vont nous le renouveler avec complaisance, n'est-ce pas Voilà, donc ils vont nous ressortir un petit virus. Ok, bien. Donc, ça va s'amener en plus. Alors, c'est marrant parce que moi, je voyais ça pour 2025, mais si ça se trouve, euh, ça sera plus tôt. C'est un peu bizarre. Ou alors le truc, il sera vraiment, vraiment définitif en 2025, vous voyez. Hein ça, c'est pas impossible, hein, parce que ça va nous faire pareil que en, ça, c'est déclenché en 2020, le truc. Et puis l'obligation, elle, elle était plus vers 2022, quoi. Hein, c'est là où on en commençait à en parler, donc deux ans plus tard. C'est pas impossible. C'est pas impossible. On va demander un petit peu en savoir plus sur le fameux nouveau Vivi, là, qui est là. Oh non eh, Je vous ai dit, hein je t'ai dit, j'ai trois cartes qui parlent de l'Antéchrist. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième. Donc, il arrive, hein. Regardez, le faux sauveur. OK Il a l'air tout sympa, tout mignon, tout gentil, là. Il y a les petits oiseaux, là, qui font le, le nid sur la tête. Et puis, en fait, regardez, en fait, ils croisent les mains. C'est une de bienveillance sur le cœur. Et en fait, hop, il y a le serpent. Attention, on est dans les temps bibliques, hein Moi, je pense, hein. On est dans les temps bibliques. Il y en a un, là, qui s'amène. Bon. Bah tiens, justement, on va demander. Alors, lui, il est en relation avec les ballots. Bon, je ne vous le refais pas, hein, les ballots, hein, les L-A-B-O-S, hein, d'accord Il est en relation avec ces gens-là, qui gardent le trésor et avec le petit aiguillon. Donc, on va bien avoir des questions de santé et de vivie qui vont arriver par la suite. Oui absolument il va y avoir aussi beaucoup de propas pour déstabiliser les gens donc euh, il va y avoir beaucoup beaucoup de, de gens dont on va se moquer notamment les lanceurs d'alerte et ça c'est un obscurcissement bon ben on va vraiment vers des temps euh... ouais pas cool hein au niveau des petits enfants qu'est ce qu'on a donc là on est en train de mettre des choses en route ouais pour les petits-petits, très certainement. Voilà oh là là. Ouais, il ben, va falloir euh, vraiment euh, affermir le moral. Hein. Non, ouais, enfin... Hmm. Attendez, on va continuer. Il ouais, y a les questions de nourriture, il y a les questions de... On rend les armes. Rendre les armes. Encore là aussi, c'est curieux. Là, on a un arbre qu'on coupe, et là, il y en a un arbre qu'on ne veut pas couper. C'est encore les questions de dualité, là. On scie les fondements d'une société. Intéressant. Là, il y a des questions de nourriture. Ouais. On va continuer encore un petit peu, si vous voulez bien. Et la potion. Ouais, non, mais c'est pas possible. Ça ressort. Hein. Ça ressort. Hein. Ils vont vraiment, vraiment nous remettre ça. Alors, j'étais partie sur les catastrophes. Bon, vous avez compris. Hein, c'est pour diminuer les ressources euh, agricoles et donc euh, provoquer des pénuries. Je crois que là, c'est facile à comprendre. Mais en même temps, il y a autre chose derrière. Hein. Il y a un nouveau truc qui arrive. Hein, avec les questions de potion. Vous avez ici le passé la complaisance, le renouveau, et j'ai sorti le varan, hein, qui a été très très actif, on se souvient, n'est-ce pas, euh, pour le, le premier euh, coco. Ouais. Ça va aussi euh, certainement être en relation avec les petits, c'est-à-dire qu'on va dire certainement qu'il va falloir aussi donner de la pension aux petits. Hein. Bon, et il va y avoir perversion au niveau des croyances. Bah oui, puisqu'il y a l'antéchrist qui arrive. Donc forcément, lui, ce qu'il veut, bah, c'est qu'on se détourne de Dieu, on se détourne de Jésus. C'est l'antéchrist, donc c'est logique. Hein, et qu'on arrive vers lui. D'où la perversion de euh, la croyance. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Je ne pensais pas qu'on en était si proche, moi. Je voyais ça plutôt vers 2029, là. Bon, peut-être, hein. Peut-être que j'ai raison au niveau du temps, mais euh, ils accélèrent les choses. Bon, alors, on va essayer de voir. Est-ce qu'ils vont, est qu vont arriver Ou alors, quel va être leur prochain... Euh, leur prochain coup d'échec. Hein. Mais on a, vous avez vu, il hein, y a les questions de virus. Hein. C'est sûr. Hein. C'est sûr, sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a L'énergie. Ouais. Bon, on a quand même une résistance qui va s'organiser. Il faut pas croire. Vous hein, voyez, toujours les gens ici intelligents. quoi. Alors, les gens qui ont les cheveux blancs, c'est pas forcément au niveau de l'âge. Hein. C'est simplement les gens qui ont une expérience qui sont intelligents, qui sont euh, le système D. Des... J'avais déjà sorti cette carte-là où j'avais dit les gens vont s'organiser. Ils vont se débrouiller. Ici, regardez, là, on encoche une flèche. Donc, euh, on est prêt à se battre. Hein. On a aussi de la réserve, de la défense. On a les moyens de se défendre. Et ici, c'est aussi des questions d'énergie. Donc, on peut très bien mettre des choses en route pour justement qu'on ne nous prive pas d'énergie et qu'on arrive à faire marcher des choses. Mon soleil-lune, c'est changement de, de cycle. D'accord. Il faudra regarder les éclipses, hein, évidemment. Ben, il y en a une en avril, il y en a une en mai. Donc, comme ça, on est au courant au niveau des dates. Donc, ce sera surtout par là. Il faudra regarder. Ouais, et là, par contre, on a une adoration d'un mauvais. Hein. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Alors, ce n'est pas l'Antéchrist, mais ça n'est pas loin. C'est-à-dire que là, on adore quelqu'un de très, très mauvais. A toujours les gens qui sont aveugles. Hein. En fait ce qui m'embête c'est que il va y avoir encore et toujours une division, une dualité. Il y en a certains qui vont vouloir protéger la famille, protéger les petits, se battre. Il y en a d'autres qui vont qui vont voilà, être dans la confusion, dans l'ignorance, dans la bêtise hein, et qui vont adorer euh, des mauvaises personnes, des des mauvais maîtres quoi, que je vous, vous dis. C'est une dualité. Voilà, parce qu'il y, y en a qui vont, en fait, euh, qui vont en fait euh, accepter le cinéma, la pièce de théâtre qu'on va leur jouer, leur jouer pardon, alors que là, ceux, ceux qui vont défendre euh, les valeurs de famille, euh, les valeurs d'affection, de solidarité, eh bien, ceux-là, ils aspirent à la liberté, euh, et la liberté qu'on nous ôte de plus en plus, hein. C'est clair, hein. On n'a plus de liberté, c'est fini. On les a perdues. Hein. On les a perdues de, depuis longtemps. Mais on les a perdues vraiment, vraiment, de façon très claire, il y a trois ans. Quand on, les gens ils ont accepté de courir vers euh, cette histoire de potion là Là, ils ont accepté, ben, ils ont rendu leur liberté, les gens. Avec leur cerveau. Hein. <rire> excusez-moi, mais c'est vraiment ça. Hein. Alors, pas tous, excusez-moi, c'est vrai. Il y a des gens qui n'avaient pas le choix. J'ai toute ma compassion pour ces personnes-là. et Je ne saurais conseiller à ces gens-là qui ont dû prendre la potion pour des raisons euh, familiales ou des raisons financières de se diriger vers certaines personnes qui peuvent les aider à nettoyer leur organisme. Je vous mettrai un lien dans la communauté ou sous la vidéo pour, euh, pour aller vous nettoyer. Voilà, c'est important de le dire. Mais je parle des autres, là qui ont voulu simplement euh, aller faire du sport ou du cinéma, ou voyager, et donc ont sacrifié leur liberté pour ça, euh, en acceptant la pièce de théâtre. Bah ben, cela. Bof. Alors, donc on a une dualité qui va s'installer. Bon, revenons sur euh, l'antéchrist, là, ou l'oligarchie, qui veut absolument que l'antéchrist arrive. Bon, ils veulent vraiment, vraiment, effectivement, qu'on ait un changement. Ouais. Et qu'on tombe malade. Ouais, bah, ils veulent nous rendre malades. Hein. Ils veulent nous rendre malades. Et l'inversion des valeurs, vous l'avez ici. Donc, c'est bien l'antéchrist. Est-ce que est-ce que nous, on va euh, réussir quand même à s'en sortir ben, Il va falloir vraiment faire attention à ce qu'on mange. Mais vraiment. Vous avez ici le petit lapin qui mange une carotte. Mais le loup, ben, il veut manger le lapin qui mange la carotte. <rire> Donc, euh, attention à ce qu'on mange. Et c'est vrai que ça va devenir difficile. Donc, on est en danger. Quelles sont nos ressources ça va devenir du n'importe quoi. Ben, nos ressources, c'est vraiment prendre de la distance. Vous avez le zèbre. Donc, prendre de la distance pour préserver notre liberté. De façon ou d'une autre, il faut fuir tout ce qu'on va nous, nous imposer. Il va falloir fuir. Ouais. Est-ce qu'on va arriver à fuir Ouais, mais alors attention, parce qu'il y a des gens qui vont fuir n'importe comment. Et ça risque de créer une panique... Il y a une panique à bord, là. Alors là, on nous demande vraiment de privilégier la connaissance et de ne pas se disputer. Parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de disputes, beaucoup de divisions, comme d'habitude. Et ça va provoquer de la casse. Voilà, et c'est toujours eux qui sont à la manœuvre. Bon, écoutez, je vous ai fait une vidéo assez grande, hein. Donc, tout ça s'est voulu et c'est orchestré par ceux-là, qui veulent mettre en place, avec le corbeau, hein, pour les gens qui, qui ne voient pas, c'est un corbeau avec une croix, vous voyez, inversée. Hein. Donc, euh, les apôtres du mal, il hein, faut appeler les choses par leur nom, les apôtres de l'Antéchrist. Ils veulent mettre celui-ci sur le trône, ils veulent que celui-ci arrive. Voilà. Et donc, pour cela, eh bien, ils sont prêts à vous faire l'enchaînement que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, euh, destruction des terres agricoles. Bah, on sait qu'il y a un certain Bill qui a qui en a acheté, euh, je sais pas combien de milliers d'hectares. Hein, je n'ai plus le chiffre en tête. Et ça lui donne le monopole hein, des terres agricoles euh, au niveau des États-Unis. Donc, c'est embêtant quand même. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, bref. Donc, diminuer les, diminuer les ressources alimentaires pour provoquer des pénuries et nous mettre sous contrôle en nous imposant des contraintes, tout simplement. Voilà. Et par le biais du numérique. Et puis là-dessus, eh bien, ils vont nous faire la totale avec un nouveau petit vivi. Voilà. Et nous, eh ben nous, euh, à part prendre de la distance, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Attendez, on va reprendre à l'oracle de vérité si on peut avoir encore une petite carte pour nous aider. Alors restez zen, on l'avait lu aussi. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Réflexion. Et ouais, donc il faut réfléchir. Action. Alors, réflexion, action, d'accord Alors, comment agir Liberté. Action pour la liberté. Hein, pas mal, hein Donc, il faut réfléchir à des actions pour notre liberté. Ouais, ouais je sais bien, mais comment Alors, amusement. Bon, il faut privilégier un petit peu la joie aussi, d'accord Et spontanéité. D'accord. Bon, Des actions spontanées. Donc, suivre notre intuition. Ouais. Alors, faut ne pas hésiter à partir, c'est vrai, mais faire attention où est-ce qu'on va. Parce que si on va, euh, et puis on arrive dans un désert, c'est pas bon non plus, hein. Donc, c'est loyer, oui, mais voilà. Alors, évidemment, la question, ça va être où aller? Où aller? Ouais. Où aller? Parce que on a vraiment, ici, le risque d'avoir des assiettes vides. Donc, aller vers un endroit où vous pouvez avoir de la nourriture. Donc ça peut être évidemment vers les campagnes, étant entendu que attention au risque que euh, il pollue aussi euh, tous les endroits qui peuvent être pollués. Ouais, donc c'est pas évident. Aller dans la campagne, peut-être, je sais pas moi, faire ses propres cultures. Moi c'est ce que j'ai envie de dire. Hein. Voilà, regardez, il faut se ressourcer chez nous et privilégier les choses naturelles. Donc c'est vraiment à nous de faire nos propres cultures, notre propre nourriture quoi. Et c'est possible, c'est possible. Voilà. Voilà, donc on n'est pas au bout de nos peines. On va, je vais refaire la, la question avec les, la pique-pique pour les plus de 60 ans. Enfin, à partir de 60 ans, on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai ça qui arrive. D'ailleurs, on va garder la carte. Donc, on n'est on est pas tiré d'affaires. On n'est pas sorti de l'auberge, à dire. Non. C'est un combat qui va durer euh, ben, un certain temps. Hein, mais qui s'accélère. Vraiment, qui s'accélère. Donc, euh, tenons-nous prêts, soyons prêts à ce qui arrive. Et je pense qu'on euh, peut le faire. On a de la résistance et on a les moyens de le faire à notre niveau. Voilà. Voilà, bah, je vous dis euh, bah, à tout de suite pour la vidéo suivante. Merci, au revoir.